Quels sont tes conseils pour avoir de bonnes relations avec ses voisins oui. bon, La première chose, c'est que quand on arrive dans, un, dans une maison ou dans un appartement, c'est important de, de euh, se présenter à ses voisins euh, pour qu'ils sachent qui, qui on est, etc. Euh, ensuite, c'est nécessaire de prêter attention à à leurs besoins, s'ils ont besoin d'aide, surtout si ce sont des personnes âgées pour transporter leurs sacs ou leur courses. je pense que c'est important également de leur dire bonjour tout simplement quand on les voit à l'extérieur et peut-être c'est bien également de les inviter une fois de temps en temps pour un repas ou pour prendre un verre et puis s'intéresser, c'est important de s'intéresser à ce qu'ils font, à leur profession, à leurs activités.